Content de vous voir, euh, aujourd'hui on va parler de l'évolution de ma troisième Grow avec ma lumière Vipar Spectra XS 1000 Toujours un plaisir de vous voir, écoutez il s'est passé beaucoup de choses dans ce début de Grow, on sait là euh, que mes graines n'ont pas toutes popé. on sait qu'il y a une pink couche qui n'a pas euh, germé un pinkouche qui a poussé de 3 cm et qui est mort. Donc le pinkouche mort, on l'a enlevé, le pinkouche qui a pas germé, je l'ai laissé dans l'attente. Vous allez suis allé voir la dernière vidéo et vu qu'on avait deux gloukis qui ont poussé, un pinkouche de mort, un pinkouche qui est pas encore germé, donc j'ai rajouté. Si vous allez voir ma dernière vidéo, j'ai rajouté un troisième glouki et un deuxième pinkouche Donc dans ma dernière vidéo, à la fin de la vidéo, dans la tente, on avait deux gloukis qui avaient poussé. Un gloukis que je venais juste de semer, un pinkouche que je venais juste de semer et un pinkouche qui était déjà semé. Aujourd'hui, il n'y en a pas cinq, il n'y en a pas quatre, il y en a trois. Les deux gloukis du départ, les deux gloukis du départ sont encore là. Le pinkush qui n'a pas germé, c'était le phénotype numéro 1. Il n'a jamais germé. Le phénotype numéro 2, Pinkush, est mort. Et le phénotype numéro 3 a poussé. Mais il y a de la misère. Pousse très petit euh, par rapport aux deux autres gloukis, je le sais, qui ont déjà pris de l'avance. Mais on voit que le pinkush a beaucoup de difficultés à pousser. Euh. Je ne sais pas si ça va être un petit plan. Est-ce que le plan de cannabis va exploser à un moment donné dans sa croissance? Ça part au ralenti pour ce qui est du pink kush de Barney's Farm. Les deux gloukis sont aussi de Barney's Farm. Écoutez, beaucoup de personnes me demandent, écoute Winman, peux-tu nous raconter une anecdote par rapport au cannabis euh, des niaiseries, des, des, des gaffes, euh, des anecdotes par rapport au cannabis. Mais écoutez, souvent je réponds euh, Vous savez, je consomme du cannabis à tous les jours, euh, le soir, après le travail, j'ai pas vraiment d'anecdotes parce que je consomme euh, juste correctement. J'exagère je, je, je, pas. Vous comprenez, je fume un joint, deux joints. Et puis, euh, on arrête là. Hein, je ne ferai pas euh, 6-7 juin dans ma soirée. Le 20 avril, on connaît le 420. J'ai fait une vidéo avec vous en live. J'ai abusé. J'ai abusé. Euh, J'ai trop consommé de cannabis. J'ai été influencé par vous. Let's go, Weedman! 420! Le 420! Mais vous avez raison. Vous avez tout à fait raison. Mais où est-ce que je vais aller avec cette histoire-là? Pourquoi? Et où l'anecdote là-dedans? C'est qu'après la fameuse vidéo live du 420, j'étais gelé tête, gelé bien raide. Puis là, j'ai été faire une niaiserie. Ouais. Ouais. dans ma tente. Non, non, je n'ai pas amené le chat. Très drôle. Très drôle. Donc, je n'ai pas apporté le chat dans la tente. Je vous l'ai dit, là, il va avoir beaucoup moins de poils de chat. Je fais attention. Ferme la porte. Passe le balai. Je travaille fort. travaille fort. Donc le 20 avril, 420, j'ai fumé comme un malade. Je m'en vais voir ma grow. Oh! Mes graines de cannabis. Ils n'ont pas encore semé, ils n'ont pas encore germé. Man! Le couche qui, qui germait pas là, qui ça faisait longtemps qu'il était pas là commençait à jouer dans la terre commençait à chercher la graine de cannabis je l'ai pas trouvé man. là si l'histoire est très il n'y a pas vraiment d'anecdote me dit, regarde, t'es gelé comme une balle, t'es fouillé dans la terre, euh, la graine de cannabis a pas germé, euh, sûrement qu'elle n'a pas fonctionné. C'était une vieille graine de cannabis, ça faisait euh, 7-8 jours. là euh. Mais l'anecdote est où? C'est que j'ai été joué dans le glouki. Mon gars, il faisait deux jours qu'elle était là. Peux-tu lui donner une troisième journée? S'il vous plaît? Comment ça fouiller? Oh, je la trouve pas. <rire> Comment ça Qu'est-ce que tu fais, man? Non, chat! <rire> est est où la graine de cannabis? Pourquoi tu vas trouver, man? Laisse la Ne <rire> La trouve pas! J'ai pas donné de chance au Glouki, man. C'est ma faute! J'étais gelé bien elle. Commence à jouer dans le pot de terre! mais qu Qu'est-ce que tu fais, man? Je suis vraiment désolé. On va laisser ça comme ça. Euh... Fait que là, présentement, je vais vous montrer où est-ce qu'on en est rendu. Deux Glouki, un pinkush. Mais là, écoutez bien, là c'est pas des jokes, là. OK, là, là, écoutez ça, là. Les deux glouquilles que j'ai, là, okay, je vais essayer de vous le montrer à la caméra, là. Il y en a un qui est handicapé, maintenant. <rire> OK, il, il serait supposé avoir deux feuilles, deux feuilles. Il est rendu à cette étape-là. Il est rendu à quatre petites feuilles. OK? Il y en a quatre, mais la quatrième, elle, elle elle elle est repliée sur elle-même, puis de l'autre bord. Puis là, j'ai essayé de la, de la déplier un peu. Non, non, man, c'est comme. Elle est pas pliée, elle est comme à pousser du sens. Man. Fait qu'on a un glouki normal. Un glouki handicapé-red, le gros. handicapé-red, puis un pinkouche nain. J'ai rien contre les nains. C'est pas ça que j'ai dit, man. J'ai juste dit que c'était un pinkouche nain. Tout simplement. Et puis, c'est vraiment au début là, de sa croissance, c'est pas que j'ai mis trop d'eau ou c'est pas un problème là, euh, du grower, là, de la personne qui, qui, qui, qui fait la, la culture. C'est vraiment euh, la semence, la graine de cannabis là, qui, est, qui est une mauvaise génétique euh, parce que les autres graines de pinkush, là, ça n'a pas été fameux non plus. <coughs> Donc, euh, on va aller voir ça de plus près avec la Vipar spectra. Uh, XS1000, on sait que c'est dans une tente 3x3, une tente trop grande pour ce type de lumière, mais uh, on va en profiter si uh, les plans là, uh, grossissent un peu, élargissent un peu, bien, on va profiter de la tente 3x3. Uh, cette lumière est faite pour une 2x2, deux 2 deux. Deux pieds par 2 pieds, là, c'est la superficie uh, dont la lumière uh, performe à son mieux. Hum, ça a bien sorti cette phrase OK, donc on va aller voir ça, la Vipar Spectra, avec mes trois plans, les deux glouki et le Pinkush. On va voir ça. All right, gang, on voici la Vipar Spectra XS1000. Super beau petit modèle, avec des lumières LED Samsung et des petits moteurs ici, Meanwell, le petit moteur Meanwell. C'est un driver, moteur driver. Et regardez la belle finition. Waouh! Waouh! Donc, euh, dans ma tente 3 par 3, un peu trop grande, voici mes deux Gloukis et la fameuse plante de cannabis Pink Kush de Barney's Farm. Donc, le Pink Kush, c'est le numéro 3. Graine de cannabis, le numéro 3. Le Glouki, ici, on a le numéro 2. Très beau. Et mon petit handicapé, euh, le numéro 1. Regardez ça. Puis la feuille, là, est du bon bord. Regardez. Quel caméraman, ici, on peut voir le. Quel caméraman. Donc, on va y aller avec ça. Deux Glouki, un Pink Kush. Et le Pink je pense pas qu'il les rattrape. Euh, vraiment pas une bonne génétique, là, euh, génétique les euh, graines de cannabis que j'ai eues de Barney's Farm. Je les ai pas pris sur le site de Barney's Farm. Je les ai pris sur un autre site qui vend plein de compagnies. Euh, je vais les contacter cette semaine là, en privé. Je vais leur dire là, que Winman n'est pas content de leur pink couche de Barney's Farm. <coughs> Peut-être faire une petite vérification s'il y a d'autres personnes là, qui font les mêmes commentaires. Donc, euh, ils sont à 30 pouces de la Vipar Spectra. 30 pouces euh, la distance entre la lumière et les plans. Et 30 30-35% d'intensité. Il y a un dimmer, là, un petit, euh, un petit truc là, pour ajuster la, la force de la lumière. Regardez, regardez, on va voir si vous voyez la différence. Je vais la mettre au, à 100%. On la voit pas beaucoup comme ça. Regardez, je vais vous montrer la lumière euh, elle-même. Là, on va voir la différence. C'est parti Donc une belle petite lumière euh, à, à un bon budget. Je pense que c'est une euh, lumière très abordable Vipar Spectra. Regardez, euh, je ne veux pas dire de, de chiffres et de me tromper. En bas dans la description, j'ai des liens pour avoir euh, la Vipar Spectra. Il y a aussi un pourcentage, un rabais complètement oublié de vous dire ça, tous les liens sont en bas dans la description, juste appuyez sur le plus, et vous allez avoir là, euh, le rabais Winman pour une vie par spectra. Je le vous recommande, euh, pour ce qui est des graines de cannabis qui n'ont pas euh, poppé, qui n'ont pas euh, germé, c'est vraiment à cause euh, de la graine de cannabis, C'est pas à cause de la lumière. On peut voir les deux gloquilles qui sont en pleine forme, même si j'ai un petit handicapé, pour ne pas faire de discrimination, ça va peut-être donner le meilleur glouki ever. De tous les temps. Un glouki, c'est quoi? C'est du Girl Scout Cookie mélangé avec Gorilla Glue. Donc, euh, je vous laisse là-dessus. Donnez un pouce, écris un commentaire. Dis-moi ce que tu en penses euh, de mon petit handicapé. Dis-moi ce que tu en penses des Pink Couches de Barney's Farm. Et puis, dis-moi non ce que tu en penses euh, de tout, tout, tout. Je t'adore, man. Donne un pouce, écris un commentaire, inscris-toi, abonne-toi sur Instagram, abonne-toi sur YouTube, active la cloche. Parce qu'avec Winman, on ne sait jamais c'est quand qu'on sort une nouvelle vidéo. Hein. On peut en sortir un par jour, comme deux par semaine. Alright. Ciao la gang.